يا ديجمع شبكة إقليمية وعليها تحم... تعم... تعم... تعمدنا تحتنا تحمل البشر. هادين نقول كأخير جمعية أول حاجة كنا جمعية طنور وكنا جمعية ديال على التزام ديالكم معنا في هذا نتاع ساعن ساعتساكون ديال المشروع ديال النور في المغربيه المغربية il les droits de Je vous que a de euh, chef de projet appuyé à la société civile à handicap international. L'association Ainur est née en 2013. En 2014, Hicham Bakradir euh, devient président de l'association et c'est à ce moment-là où il y a une vraie réflexion sur la stratégie de l'association Ennour. L'objectif de l'initiative d'Ennour, comment impacter le programme d'action communale pour qu'il soit plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Pour cela... Il y a eu un ensemble d'ateliers organisés par l'association Nour par rapport à la sensibilisation des personnes en situation de handicap elles-mêmes à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La deuxième étape, c'était justement de sensibiliser les preneurs de décisions au niveau local à ce que c'est que le handicap, les approches du handicap, qu'est-ce qu'une politique publique inclusive L'initiative est gérée par le coordinateur Gnoun Abdelkader. Il connaît très bien les rouages de prise de décision, les différents textes de loi qui régissent l'élaboration de la politique publique locale et qui l'aident justement à positionner les activités pour atteindre le résultat attendu de l'initiative. Et c'est là où, en fait, on sent qu'il y aurait un impact concret de l'initiative des Nours en partenariat avec la fédération et, d'une manière plus large, du projet 17. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'image que donnent les membres du bureau de l'association El Prenons comme exemple Yisham, qui est le président. Et en fait, qui est une personne qui a perdu la vue suite à un accident de travail quand il travaillait dans un restaurant. صافي هاد الشي كتسبوع ديال الله صافي نرجع نرجع نرداب الإيعاق ديالي في نرجعت الرجعت أنا معاق أرجعت وأنا مكفوف رجعت ال البيت ديالي الحمد لله كانت الزوجة ديالي ديك سأحاملة كل كنا فكروا كيفاش وأنا مكفوف كيفاش قديت زد عندي واحدة واحد طفلا وكيفاش دين عينها وكيفاش دين كيفاش دين نشوف اليوم يدي لها قديت حير بسم الله <تصفيق> خرجت فكرت بأنني بس ندير تجارة. فكرت شنو هي التجارة اللي نكلم؟ أدين نكلم. نسمكن من ها كم كفوف. شنو هي التجارة اللي نكلم؟ في عند رصوة تجارة اللي هي بسيطة. وبقيت سام بيع والحمد لله أزت أزت عندي البنس. الحمد لله عند رأسي بدك تجارة ديالي اللي هي كانت بسيطة مع ذلك الحمد لله. وبقات أمور غديا الحمد لله اليومين هذا. جوز. خدي أكمل. Jamila Aït Siddi, Stoutla Tinsana, Hassel Al-Ijaza, Terasat Al-Islamiya, Diplôme Standard et Informatique, Oum Adam. Jamila, le cas d'une personne handicapée de naissance, une non-voyante, qui a tout de même relevé tous les défis de la vie et les difficultés pour euh, accéder à l'école pour réussir l'école, pour obtenir un diplôme universitaire et justement euh, d'avoir cette volonté d'être indépendante économiquement. Jamila, la mère, Jamila, la travailleuse, mais également Jamila, euh, membre de l'association Ennour en tant que conseillère, participante au projet mis en œuvre par, par ENO pour un pack beaucoup plus inclusif. Et également, Jamila euh, pourra assurer une continuité du projet via la duplication de l'ensemble euh, des connaissances qu'elle a acquises tout au long des différents ateliers organisés au sein de l'initiative pour un pack inclusif à travers l'association euh, qu'elle a créée dans ce petit patelin qui s'appelle CDIT. هذه الجمعية هذه التخلقات بأن أدوم ديال الجمعية هنايا تنقل كان عندهم صعوبة يعني احتولوا أن مثلاً جمعية ديال الأزرو يديروا مثلاً شي, شي ورشة ولا شي شي عاجة دي الصناعة التقليدية هادو ديال سيديع دي ما ما كيستفدوش منها من إلا داروا الجمعية شي عاجة فقرنا باش تكون قريبة من الناس هذه الجمعية تخلقات باش تقرب من الناس oui. Le fait d'avoir beaucoup plusieurs personnes qui participent à un certain nombre d'ateliers est certainement intéressant dans la mesure où ils vont porter la participation politique des personnes en situation de handicap, les politiques publiques inclusives pour améliorer la situation là où ils se trouvent.